Bonsoir mes chers élèves. Alors attendez, il y a une vidéo euh, qui explique tout cela, le discours direct et le discours indirect, euh, deuxième partie. Ça veut dire euh, le passage du discours direct au discours indirect et inversement avec le verbe introducteur au présent et au passé et au passé aussi. Attendez s'il vous plaît cette vidéo qui explique tout cela en détail.